Bon, bon, bon. Ça va être l'heure de, de faire du mal. Oh là là. C'est la meilleure arme du jeu, les gars, au spawn. Elle. Allez, 10 balles, tu fais tomber un mec. Jeu d'armes Je continue en jeu d'armes. Ok. C'est à dire que je vais devoir jouer avec quoi, du coup faudrait théoriquement que je prenne un bouclier... J'en sais rien. Satisfait pour le moment? Je suis en train de les tuer avec toutes les armes du jeu. D'accord. Avec le stress des balles qui fusent, la plupart des gens qui ont une position safe Perdent leur position safe Parce que justement ils se décalent pour, euh, pour esquiver ce genre de truc, tu vois On est à 5 kills, 5 armes différentes pour le moment Merci hauteur pour les 28 mois Ok, donc les couteaux de lancer, je dois arrêter. Ça n'a pas servi longtemps cette arme. Petit ça c'est bien. Euh... Ok, ok, ok, ok. Ça se passe bien pour le moment, les gars, ça se passe bien. T'as bien aimé la... la para Ok, la... la M13B maintenant. Je sais que certains, vous êtes des... Certains, je sais que vous êtes vraiment des, des grands fans de jeux d'armes. Que euh, C'est un mode de jeu que je ne, je ne veux pas salir. J'ai qu'une flèche. Merde. La rate, je suis comme un connard. Allez hop, le kill arbalète. J'espère qu'il est validé. MCPR, tag V... MCPR Oh non Lui il fait que m'arriver dans le dos depuis le début Oh Top Nice, nice, super, ok, ok, ok. Ah, S SPX, j'avais pas fait. Bien sûr, votre drone arrive sur Préparez-vous, le résurgence est sur le point de fermer. Ok, ok. L'attaque V, je l'avais pas pris encore. CPR c'est déjà fait. Ce truc c'est pas encore fait. Ok. Ok. Je sais que ça va t'attirer. Ok. Ah non, j'ai plus le droit à ça. La MG Ah, je m'en étais pas servi finalement. Okay, y a notre mec, c'est quoi ça, ces armes? Oh, elle, je l'ai pas faite. Ok que 10. la pression. Okay. déjà fait, déjà fait. Ah. Oh, snack pas fait. de pute tu es passé où nice. c'est quoi Oh un signal j'avais pas fait y'a un mec là ça en est pris une dans le bras lui il a dû s'allonger on va viser là merde Et c'est PEPA56 qui vient de se faire arrêter, les gars. La M-Log déjà prise. C'est quoi ce truc bizarre L'attaque M. J'avais pas encore. Ok. J'ai plus droit à cette arme. J'ai mes points. J'ai pas fait d'exécution et de tabassage au point. Ah, je suis désolé pour le couteau, mon ref, je suis désolé. Qui bon a la paralysante J'avais pas fait Je pense que j'ai tenu parole, chat. Voici une game en jeu d'armes